avoir un téléphone s'il te plaît s'il te plaît non on en a déjà parlé s'il te plaît je ferai tout ce que tu veux s'il te plaît non allez dors maintenant dors mmh. alors sans ancien Oui, alors c'est Amir dans la classe. Ma maman m'a acheté un nouveau téléphone. Oh, je vais te donner une bonne boîte. Abonnez-vous. Partagez. Likez, commentez. Bye. Ariasta. Ah,